il y a un sujet, et pour le modem, parce que vous dites majorité, oui, oui. Euh, pour le modem, il y a toujours eu ah, euh, mais... une volonté euh, de, de revoir le système euh, pour un meilleur équilibre, mais avant tout aussi euh, pour une meilleure justice euh, qui n'est pas cas pour un certain nombre de, de personnes concernées. Je pense aux femmes, je pense aux carrières hachées, je pense à la question de la pénibilité, notamment, en carrière longue. Oui. Donc c'est comme ça que nous, au sein de la majorité, si vous voulez, on envisage euh, le sujet. Et ça, c'est les bons côtés de la réforme. Bah, oui, mais oui. c'est quand même aussi important oui. de le dire. Non mais bien sûr, mais il y voilà. aura pas que ça. Et après, il et après, y a une question qui se pose, sur laquelle euh, il faut... Vous dites urgence. Nous, on a demandé, et François Bayrou, vous le savez très bien, en septembre, s'est battu pour qu'on ait justement le temps de la concertation. Il faut le prendre, ce temps-là. Il l'a demandé, il l'a obtenu. Et la concertation s'est engagée à partir du mois d'octobre. Elle n'est pas terminée. Nous n'avons pas encore de contours. Enfin, on a des, des grandes, des grandes lignes sur lesquelles il faut encore, je pense, et nous pensons travailler notamment la question de la pénibilité, on écoute et on et on écoute et on entend ce que dit Laurent Berger mmh. et Le ça nous semble important notamment sur cette question de la pénibilité et puis après évidemment, il y a une question de pérennité du système de répartition auxquels nous sommes attachés c'est-à-dire dans un dans dans un pays où euh, avec cette baisse démographique les euh, actifs cotisent euh, oui. et payent pour les pour les retraités il faut retrouver un équilibre sur une dizaine d'années nous sommes évidemment conscients de ça se mettre d'accord aussi sur les bons chiffres donc vous voyez il y a il y a, il y a beaucoup d'aspects qui seront pas mal de questions encore donc, qui doit faire les efforts oui, vous, par, vous parlez de, de catégories. Il y a effectivement, je reviens mmh. sur ce que disait euh, Monsieur Arenas, euh, effectivement un problème en France qui est euh, l'emploi des seniors, qui est euh, le taux de chômage de 58% des plus de 55 ans. Et donc demander et avoir une mesure d'âge, nous particulièrement, euh, trouvons cela euh, un peu compliqué. Mmh. Et nous n'y avons jamais été favorables. Très enthousiaste à l'idée de faire non, partie des Non, la mesure d'âge, on l'a toujours dit, ouais. c'était pas la, la, la, la formule qui, qui nous convient. En revanche, l'allongement ou l'accélération d'une réforme qui a ouais. déjà été votée sous le précédent euh, quinquennat, euh, je parle celui d'avant, hein, c'est-à-dire mmh. la réforme touraine, l'accélération de la réforme touraine, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, en excluant, Mmh. évidemment un certain nombre de catégories, en tenant compte de l'usure professionnelle, en tenant compte des carrières longues, oui. euh, en tenant compte des carrières archées et des femmes. Ça, ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table et en parler. Mais choisir aussi qui Parce que quand vous parlez d'allongement de, de la durée de cotisation, oui. vous dites qu'il ne faudra pas repousser l'âge de départ à la retraite, mais si vous demandez à des gens de non. cotiser plus longtemps, concrètement, ils partiront à la retraite plus tard qui doit pouvoir partir à la retraite plus tard pour financer la retraite avancée des autres ou alors l'augmentation de la retraite de, de certains Moi je pense que ça c'est difficile d'y répondre pour le moment et que ça fait partie du dialogue social. Et la Rodrigo concertation. Aranas en face de vous va vous dire les riches dans un instant. Donc, euh, euh, les riches dans bon, un, un instant, oui. Non je ne sais pas, vous préjugez. La concertation, le dialogue, <rire> c'est important dans mm -hmm. cette réforme. C'est pour ça qu'il faut le prendre ce temps-là, pour en faire euh, une vraie réforme euh, socié de société et citoyenne. Enfin, moi, je pense qu'il faut l'envisager de façon large, pas précipiter, laisser les partenaires. Vous voyez bien, là, ce qui se passe actuellement, c'est que l'ensemble des représentations euh, syndicales oui. euh, sont opposées à cette mesure d'âge. Il faut quand même en mm -hmm. tenir compte mm -hmm. dans cette discussion qui va continuer. On n'a pas le texte, on n'a pas les et contours donc on les euh, précis. Mais il faut euh, poursuivre euh, cette discussion et euh, dans un esprit quand même euh, de dialogue. Je veux bien, euh, il y a euh, les chiffres, euh, il y a la pérennité du système, on connaît les enjeux, oui. il faut se donner le temps. On a entendu la première, mini la première ministre parler d'une dizaine d'années, ok. Maintenant, euh, il faut aussi euh, voir, moi je pense qu'il faut apporter des, des, des solutions... À ces travailleurs qui se trouvent, mmh. ou, ces, ou ces personnes, ou ces métiers qui sont en difficulté, et sur lesquels c'est impossible mmh. d'entendre un allongement euh, de, du, du départ, de la date de départ à la retraite, c'est impossible pour une personne... Mais à... ça là-dessus vous êtes d'accord Bien sûr, de toute façon vous êtes d'accord mais Donc, bien sûr c'est pour ça que je pose cette question oui. qui dans ce cas-là doit consentir davantage d'efforts pour ceux qui en ont le plus besoin oui. Rodrigo comme l'autre d'ailleurs Rodrigo Arenas comme Isabelle Florenne quand vous écoutez l'histoire de Didier vous dites que ça fait partie des gens à qui on doit permettre de partir plus tôt à la retraite oui. Isabelle Florenne évidemment évidemment, euh, je veux dire euh, commencer à 16 ans, euh, travail physique et, euh, et euh, se retrouver donc euh, dans un dispositif où euh, il devra allonger bon, là il y, a des, il y a des critères à prendre en compte évidemment et, et il, euh, monsieur en fait partie hein. euh, pour moi c'est un dispositif déjà de carrière longue euh, qui doit s'appliquer donc c'est ça que nous demandons il y a différentes choses qui ont été annoncées par le gouvernement sur lesquelles euh, j'espère que nous allons aussi pouvoir travailler c'est les, les cessations progressivement d'activité pour les personnes plus seniors dans l'entreprise et les cumuls emploi retraite également donc ça c'est des, des, des annonces qui ont été faites en ouais. tout cas euh, on entend des précisions euh, moi je pense que ça ça va dans le bon sens. La France est quand même en retard euh, sur le taux euh, d'emploi des seniors, et on sait bien que si on permet ces cotisations supplémentaires, rien que de 10 points, hein, c'est les économistes qui le disent. Hein, Jean-Hervé Lorenzi le dit très bien. Euh, on résout une partie du déficit annoncé de 12 milliards Attention, des retraites. Vous avez non. parlé d'une partie du déficit. Non, annoncé. mais en tout cas on de, pas sorti de sur les chiffres que ouais. nous avons. Enfin, moi, c'est toujours pareil. Je, je, je crois les chiffres, je regarde les chiffres du corps, euh, et, et sur cette base-là on lit aussi euh, les prévisions... Et les solutions apportées par les économistes. Je veux revenir juste sur la question euh, du dialogue social, parce que euh, je crois qu'on est euh, engagé Bien sur ces sujets-là. Et euh, le dialogue social euh, en France, euh, malheureusement, je crois qu'il faut qu'on retrouve cette culture pour avancer en dehors même de l'affrontement perpétuel qu'on connaît sur un certain nombre de Mais sujets. Ça, on, on, est, on le dit toujours. À oui, on le dit toujours. Bah, il faut texte, le faire. À Chaque fois, on se retrouve à manifester et, bon. et à voter l'un contre l'autre à l'Assemblée nationale, quelle que soit la majorité, d'ailleurs. Oui, enfin, on dit toujours. Je pense qu'on peut aussi évoluer. Le dialogue, ça, ça euh, euh, implique de la, confiance, de la confiance et des engagements et de la confiance. Vous entendez ce que disait monsieur, ouais. il dit euh, on a quand même au début de son intervention un problème un peu de confiance. Mm. Et ça on le sait. Donc euh, je veux dire, travaillons là-dessus. Moi je pense que cette visite elle est importante. Euh, mm. oui. Elle est importante pour euh, les relations avec euh, évidemment euh, une grande puissance. Euh, importante sur beaucoup de sujets, notamment euh, sur la question euh, environnementale aussi. Alors effectivement euh, vous dites quel résultat bah, c'est euh, l'agenda euh, et l'agenda caché quelque part de ce qui est important, de la délégation qui est venue aussi avec le président, non seulement politique, mais évidemment en d'entreprise. Donc là, il y a. Euh, des relations euh, euh, qui devaient être euh, euh, réchauffées entre guillemets on a connu l'étape Trump euh, et, oui, bon, et les difficultés plus, et là maintenant on est rentré dans une nouvelle phase et, et tant mieux euh, pour la France mais oui. je dirais surtout tant mieux pour l'Europe parce qu'on sait très Absolument. bien que derrière ça euh, le président français tant mieux pour nous, c'est lui qui fait cette première visite et que c'est une visite officielle euh, d'importance avec euh, renfort de communication euh, qui me semble quand même une bonne chose, mais derrière ça on sait on sait très bien que euh, l'enjeu euh, de, de, de, ce, de cette visite, c'est d'être fort aussi au niveau européen pour résister à ce que mmh. vous, vous décrivez très bien, qui est la concurrence mondiale mmh. par rapport à l'attractivité économique, par rapport aux implantations d'entreprises. Et là, on sait très bien que les États-Unis sont rentrés euh, dans une campagne offensive ouais, d'attractivité. Euh, ouais. Le président l'a dit quand même. Qui avait déjà commencé avec Donald Trump. Hein. Mmh. Qui avait déjà commencé. Il a redit... Euh, il faut conforter euh, ce qu'on peut conforter, il faut dire aussi les choses, on verra bien. Et il l'a dit justement Emmanuel Macron oui, il a dit devant, à un devant les chefs d'entreprise. Il a dit qu'il y a une agressivité. Il y a une agressivité américaine, il a dit que les choix américains étaient faits pour fragmenter l'Occident. Euh, malgré ça, les Américains n'ont pas bougé d'un seul iota. Écoutez, on, on verra. On verra quelle est la possibilité. Euh, à moyen terme euh, justement par rapport à ces, euh, à ces facilités d'implantation euh, qui sont données. Effectivement, on peut s'interroger quand on lit euh, le chiffre de certaines délocalisations oui. envisagées par des groupes européens qu'ils soient italiens, allemands oui. qui bénéficient euh, d'une conditions d'attraction euh, sur le territoire oui. américain les Américains complètement euh, subventionnée à 50% Absolument. alors que nous n'arrivons à peine à faire du 3 ou du 10% euh, sur sur le territoire européen, il faut se poser des questions. Certaines entreprises en parlent. Là, euh, le président, avec les moyens qu'a la France, c'est assez réduit. Mais avec les moyens de l'Europe... Avec les moyens de l'Europe, oui. ça implique, euh, et c'est le, le travail notamment de la commissaire Steiger, oui. euh, de oui, pouvoir consolider et de pouvoir se mettre d'accord au niveau européen pour être concurrentiel face à cette agressivité. En essayant de se mettre d'accord euh, à 26, ce qui n'est pas toujours euh, facile. Je sais, mais nous avons, eu des, nous avons eu des succès quand même sur, euh, sur des prises en compte et des mutualisations ces dernières années.